Et je vais vous présenter avec Vincent euh, les usages de PostgreSQL et Postgis pour la sécurité intérieure. Euh, bah, D'abord, euh, j'aimerais remercier euh, Dalibo qui, qui, euh, qui nous accueille et puis euh, la fondation Mozilla aussi pour, le, pour les, locaux, euh, les locaux qui sont vraiment euh, impressionnants. Voilà, on va vous parler de, donc, des usages de PostgreSQL et de Postgis euh, au niveau de la sécurité intérieure. Comment ça va se dérouler bah, oui, voilà, D'abord, on va se présenter. Je m'appelle Eric Pomero. je suis ingénieur SIG, donc fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, ancien policier, j'ai travaillé pendant 15 ans à la PJ parisienne, euh, chef de section euh, cartographie OSTSI carré, je vais vous expliquer après, c'est le service de la sécurité intérieure, le service informatique de la sécurité intérieure, et puis je suis animateur d'une communauté informatique qu'on a créée il y a deux ans, qui s'appelle la CIMI, communauté informatique au sein de la, du ministère de l'Intérieur, euh, voilà, une communauté au sein de laquelle on fait pas mal la promotion de PG, on organise des événements, euh, on fait des ateliers. Puis je vais laisser Vincent se présenter. Alors Vincent Labori, il y en a beaucoup qui me connaissent ici, je pense qu'ils me voient pas mal dans les meet-up et dans toutes les confs PG. Donc comme Eric, je suis ingénieur SIC. Euh, moi j'ai un rôle un peu différent au sein du STSI carré, euh, je fais un peu tout ce qui veille veille SGBD. Et euh, je touche à Postgre depuis un petit moment, alors je bidouille. C'est pour ça que j'ai mis de bidouille alors, parce que euh, je n'ai pas trouvé d'autres mots. <rire> voilà, comment ça va se dérouler la présentation Dans un premier temps, on va faire un petit focus sur Postgis. Enfin, euh, Postgre, Postgis. Alors, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Postgis dans la salle Il y en a. Voilà, il y en a... <rire> Il y en a quelques-uns quand même. Euh, voilà, ça va se dérouler. En, voilà, je vais vous présenter mon service, la partie SIG très rapidement, quelques usages de Pogis. et puis l'élément le, le, le, central de, la, de cette présentation qui sera la, un petit use case sur la refonte d'une application que, qui était en MySQL, voilà, qu'on a passé en PostgreSQL avec la cartouche spatiale Pogis. Et puis, dans un deuxième temps, ça c'est Vincent qui présentera. Euh, la raison pour laquelle on a fait un proxy cache pour, les, pour servir des tuiles OpenStreetMap voilà, avec euh, les difficultés, comment on a solutionné le problème, ce qu'on a aujourd'hui et euh, ce qu'on aura demain peut-être. Voilà, L'ESTSI carré, c'est un service du ministère de l'Intérieur, c'est le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure. La sécurité intérieure étant ça veut bien arriver, la sécurité intérieure, en fait, c'est la police et la gendarmerie. Voilà, Avec, euh, respectivement, pour la police nationale, un effectif de 145 197 personnes. Et pour la gendarmerie, euh, 98 155. Euh, et puis, un élément assez intéressant, on est réparti sur environ 5000 sites. Donc, euh, on a des grosses problématiques en termes d'architecture, de tuyaux, de débit, euh, etc. Et puis, on est au sein du ministère de l'Intérieur avec... Euh, avec euh, Plusieurs DSI, c'est un petit peu particulier. Une principale qui s'appelle la DSIC. Euh, on a aussi une DSI au niveau de la préfecture de police. Et puis nous, euh, spécifiquement pour la police et la gendarmerie. Je rappelle que le ministère de l'Intérieur, ce pas que la police et la gendarmerie, c'est aussi les préfectures. Euh, donc euh, voilà, on n'évolue on pas tout seul. Et puis on a des contraintes de réseau privatif. Et puis d'un cadre de cohérence technique qui est le fruit, de, voilà, qui est le fruit de, du travail de ces trois directions. Euh, voilà, avec des, des briques techniques qui sont homologuées, euh, des, des cas d'utilisation assez, assez précis sur ce qu'on qu qu doit utiliser. Et évidemment, PostgreSQL fait partie de, des briques qui sont recommandées. Alors nos missions au niveau du SCSI carré, c'est plusieurs choses. C'est la définition de la stratégie pour la sécurité intérieure, et pour les systèmes d'information et de communication, et pour la, la, la sécurité des systèmes d'information. C'est la coordination des services de proximité. Je vous ai indiqué qu'on avait 5000 sites, donc c'est autant de autant de services de proximité qu'on doit, et de, de, de personnes qui font le dépannage, qui assurent l'assistance à coordonner. Euh, il y a un rôle aussi d'animation de, de tout ce qui est innovation technologique. Euh, et puis la, le pilotage et l'animation d'un service de développement logiciel et du centre national d'aide aux utilisateurs, le support technique en fait de pour nos, nos applications. Enfin, euh, et c'est là, la partie qui me concerne, on conçoit et on, pro, et on conduit des, des projets pour la police et la gendarmerie. Donc je vous disais, je suis responsable de la, la section Carto STC Carré. Euh, notre principal projet, c'est en fait la, la, la mise en œuvre d'une plateforme, un socle des systèmes d'information géographique. Qui est, bah, c'est un marché public en fait, hein, co-traité par Capgemini et euh et qui est hébergé à Rony-sous-Bois, au centre technique de la gendarmerie nationale. Que je voudrais saluer au passage, enfin, en tout cas le, leur, leur action. On a assez souvent on oublie un peu les exploitants dans l'histoire. Dans Ils ont un rôle qui est vraiment essentiel. Et nous c'est une voilà c'est on a on a du on a du support H24 et des personnels qui sont vraiment bien formés, euh, Voilà, je pense que c'est important de le, de le souligner. Euh, c'est aussi des contraintes pour nous, puisque on ne touche pas aux plateformes, il y a, voilà, il y a la plateforme de production, on ne touche pas à cette plateforme-là, c'est vraiment l'exploitant qui est complètement autonome dessus. Alors, les fonctionnalités du socle SIG, c'est euh, assez basique hein, pour, pour euh, une plateforme carto, hein. c'est de la diffusion de données, vecteur et raster, donc raster c'est les images, hein. euh, des services de localisation, donc, location-based services. Et puis, euh, un principe, alors ça, c'est un peu particulier à notre plateforme, un principe d'accès par API qui garantit une indépendance du back-end. En fait, on ne connaît pas de l'extérieur les, les briques techniques qui sont derrière. Ça, c'est pour nous, nous permettre d'aller un petit peu sur des solutions techniques qu'on souhaite, sans avoir d'impact sur les sur les projets qui consomment la plateforme. Voilà. Et puis, bah, notre rôle principal, c'est de servir les projets de la sécurité intérieure. Donc, Ce qui est, ce qui est assez particulier, quand on, pour ceux qui sont un petit peu habitués à tout ce qui est SIG, on pas de, avec ce projet-là, on n'a pas d'utilisateur direct, en fait, on, on sert des projets. Donc, euh, voilà, on n'a pas, pas de visibilité directe avec le socle SIG. Des impératifs bah, oui, de disponibilité de performance, on sert des applications réglementaires, voilà, on, doit être, on doit servir rapidement et on doit être, voilà, on doit être disponible. Au niveau stockage, et c'est là où, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement, voilà, on a de la file GDB, on sait, format propriétaire Esri, on a du short file, et puis on a du Pogis. Et Pogis, on en fait, voilà, on a, il y a différents usages qui sont faits de Pogis chez nous. D'abord, c'est, quelques services de, du Socle SIG. Euh, c'est des bases posis qui sont chargées de stocker et de traiter l'ensemble de la remontée de géolocalisation des véhicules de la gendarmerie. Aujourd'hui, on n'a que les véhicules de la gendarmerie, ce qui, est déjà, ce qui est déjà pas mal. Ce qui pose aussi des questions en termes de volumétrie. Donc, il a fallu architecturer tout ça de manière un peu spécifique, hein, parce que c'est une remontée, je crois, toutes les, je sais plus, 30 ou 20 secondes, 30 secondes, voilà. euh, Pour chaque véhicule, tout ça, ça se passe par des, par des relais radio, en fait. Euh, et puis, on, voilà, on a des services de l'API dont je vous parlais au-dessus, qui, euh, qui, euh, bah, qui utilisent des données euh, en POGIS. Ensuite, POGIS, on s'en sert euh, dans le cadre de l'activité de notre section, pour plusieurs choses. D'abord, pour la gestion d'un référentiel euh, cartographique, donc euh, notre référentiel, le référentiel cartographique de la sécurité intérieure. On s'en sert également pour, euh, bah, pour de l'enrichissement statistique, en fait. Euh, on, a, on a plusieurs sous-directions, euh, dont une sous-direction de projet avec laquelle on travaille. Euh, et on, ben, on, on enrichit en fait des données statistiques avec de la donnée géo euh, on, dont on dispose. Et tout ça, on le fait avec Pogis. Euh, on fait ponctuellement des études, comme là, euh, c'est Paul, Paul, il est là, voilà. C'est mon équipe au fond, là. Euh, qui fait voilà de l'analyse de, de de la localisation de véhicules. Ça nous permet par exemple, alors euh, voilà, on, on a une base brute avec des points, on reforme en fait des, on reforme un peu les trajets qui ont été effectués par les véhicules. Ça nous permet de travailler sur différentes euh, sur différents projets comme, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de euh, prédiction euh, de la délinquance ou des choses comme ça. Donc euh, là voilà, on fait euh, on fait quelques petites choses explore, exploratoires à ce niveau. Voilà Et puis, euh, des applications, ça, on pourra en reparler euh, après le, la conférence. On est en train de faire en sorte de permettre le déploiement de QGIS, qui permet, lui, euh, la gestion des bases dans, dans POGIS. Ça, je, je reviendrai dessus. Euh, et puis, euh, en dehors du socle, on développe une application de sectorisation infracommunale pour la police et la gendarmerie. Et puis, une application on gère aussi une application qui s'appelle Edicasi Là, je vais revenir dessus. Là, c'est le projet de migration MySQL vers PostgreSQL. Donc, c'est une application de dessin cartographique. Voilà. Donc, je vais revenir dessus. Alors, Edi il dit c'est euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le, le web mapping, ils seront pas. Euh, voilà, on a un peu l'habitude de, ce, de cette présentation. Hein, c'est de la, c'est de la JS. Euh, voilà, avec euh, OpenLayers. Et euh, bah c'est une application qui est ouverte à tout policier ou gendarme, ce qui fait un, ce qui fait un bon paquet d'utilisateurs potentiels, et euh, qui sert euh, bah à afficher des fonds de cartes, à afficher des données de référence, à dessiner, donc des polygones, des lignes, des points, hein, c'est assez classique, euh, à enregistrer, partager des couches de données, et puis utiliser des services du socle, le socle SIG qu on, dont on s'occupe. Et enfin, d'importer et d'exporter au format voilà CSV ou KML. Euh, juste au-dessus, hein, l'élément central, c'est aussi le partage des données. Hein. C'est-à-dire que tout policier qui souhaite partager sa couche de données avec un autre policier ou un gendarme a les moyens de les moyens de le faire. Et dans quel cadre est utilisée cette application-là ben, C'est utilisé pour différentes choses, dont la planification et la conduite d'événements. Ça a été utilisé, par exemple, au 70e anniversaire du débarquement. Euh, ça a été utilisé pour le Tour de France, pour des de visites officielles. C'est aussi utilisé dans le cadre de préparation d'intervention sur des missions assez différentes. Hein. Ce qu'on a identifié, nous, c'est que ça servait dans des missions de police judiciaire ou de sécurité publique. Voilà, ça sert aussi pour euh, d'outils d'aide à l'enquête, pour illustrer des scènes de crime, ou dans le cas de disparition, on a vu une ou deux fois ce cas-là aussi. Et puis, euh, ça sert d'outil de projection statistique. Donc, on a un info centre qui produit euh, qui produit un, des fichiers KML et qu'on peut visualiser sur sur cette application. Et retour d'expérience. Donc, le, le projet, il y a un an et demi, euh, il y a non, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, qui a démarré, c'était un vrai saut pour l'inconnu euh, dans, dans l'inconnu, pardon. Euh, une équipe, euh, voilà, une équipe avec un chef de projet à l'époque, c'était moi, un développeur, un stagiaire. Et on n'avait euh, pratiquement pas de connaissances en post euh, et en post encore moins. Et puis il y avait beaucoup d'attentes, parce que côté, euh, voilà, côté police, il euh, n'y avait absolument rien au niveau carto, en outils centralisés. Euh, et il y avait des choses, mais euh, pas, pas, pas très développées pour le, pour le grand public, entre guillemets, euh, côté gendarmerie. Alors les objectifs de cette refonte, donc c'est la refonte d'une application existante, c'était de garder la maîtrise, donc on garde le développement interne de l'application. Il y avait un autre challenge qui était d'unifier deux instances de l'application pour des raisons historiques qui n'étaient pas la même côté police et côté gendarmerie. Et puis d'absorber la charge, parce que vous avez vu le nombre d'utilisateurs potentiels, c'est assez important, donc il y avait un vrai challenge aussi par rapport à ça mettre à jour les composants logiciels et puis euh, et puis aussi euh, c'est un élément central c'est faciliter le développement de nouvelles fonctionnalités le, le développement de base était en fait le, le enfin, c'était limite un poc voilà donc on avait pas mal d'inquiétudes sur la, la, les possibilités d'encaisser de, la, la, la montée en charge et le fait de, de pouvoir développer facilement de nouvelles fonctionnalités la pile technique c'est assez classique pour ceux qui sont familiarisés avec le web mapping hein, c'est OpenLayer, js Côté serveur, Apache, PHP, et puis euh, au niveau données, bah, Postgre, et puis la cartouche spatiale, PostGIS. Alors, initialement, MySQL, on n'avait pas de stockage SIG. Les fichiers étaient stockés de manière statique au format KML, dans une colonne, texte. Et puis pas de contraintes, euh, mais on aura vraiment pas de contraintes au niveau de la base de données. Pas de transactions côté euh, code. Donc, ce qu'on a fait dans, dans PostgreSQL, c'est qu'on a amené bah, ouais, des, des, des clés primaires, du check, de l'unique, des, des clés étrangères. On a mis on a mis en œuvre. Alors ça, c'était la grande découverte aussi, l'héritage de table avec euh, voilà des aléas, Je pourrais en parler après aussi. C'était pas c'est pas si trivial que ça. Euh, et puis on a fait en sorte de qu'il y ait un support de transaction. C'est quand même euh, c'est quand même fait, fait pour ça PostgreSQL euh, qu'on a mis en œuvre avec euh, avec PDO et dans Pogis, on n'utilise pas grand chose de Pogis mais euh, bah, on reprojette beaucoup parce qu'on a différents base maps on a des, des cartes qui sont en, dans différents euh, systèmes de projection et puis on, on l'utilise aussi pour la vérification de géométrie la modélisation je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas un modèle très complexe, hein. c'est un principe d'éléments de, euh, des éléments, donc points, polygones, lignes sont, euh, sont regroupés dans des couches de données et ces couches de données appartiennent à l'utilisateur. utilisateur. Voilà, c'est assez, assez simple. Alors aujourd'hui, euh, aujourd il dit qu'ici, c'est à peu près 44 000 utilisateurs, euh, 27 000 couches. Et en, au niveau stockage, c'est pas énorme. On, on, a, on a vu ça il y a quelques jours, donc c'est 900, 900 mégas. Et l'avenir, ben c'est de poursuivre des itérations euh, courtes. On essaie de faire des mises en prod. Alors pour nous, court, hein, c'est... <rire> On essaie de faire des mises en production tous les deux mois à peu près. Euh, et on a vraiment un retour très positif du terrain par rapport à ça. Quoi. Les utilisateurs sont vraiment très sensibles au fait qu'on mette à jour régulièrement l'application. On n'est pas dans un truc figé, euh, voilà, c'est livré, et puis il y en a pour deux ans. On essaie de mettre à jour régulièrement. Euh, on fait en sorte de suivre les évolutions du socle SIG, qui a sa vie aussi, euh, qui euh, dont les services sont euh, s'étoffent euh, un petit peu plus euh, chaque mois. Et puis on va, on pourrait aussi tirer davantage partie de Pogis qu'on utilise à peut-être à, à 2% de ses possibilités. Et encore, je suis gentil, on, voilà, on utilise, on ne tire pas énormément partie de Pogis. Le bilan de, tout, de, de, de cette migration, bah c'est que malgré le gros challenge, le gros challenge, on n'a aucun regret. Euh, L'objectif est vraiment atteint en termes de stabilité, de tenue en charge. Vraiment, de, on, a, on a vraiment, à part une petite surprise la semaine dernière on n'a pas eu de pas eu de euh, Et puis surtout, le produit est réalisé et, ma et, et maîtrisé et a été fait en interne. C'est vraiment quelque chose auquel on, on, on, on quelque chose de vraiment appréciable. Euh, par contre, euh, il faut, ça suppose d'accompagner de, de, de, la montée en compétence des développeurs. Qui chez nous, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais voilà, il n'y a pas énormément de formation sur Postgre. Donc, euh, Der, enfin, mettre en œuvre un projet comme ça, euh, complètement internalisé, il faut faire, il faut, faire, il faut veiller à, à, à ce que le, la montée en compétences soit faite. Ce qu'on fait avec des formations, des ateliers. Euh, je ne le dirai jamais assez, mais euh, Vincent on apprécie vraiment son expertise, euh, voilà, parce qu'il a été à chaque étape du projet euh, la modélisation, euh, l'étude des logs, pour voir si ça monte bien en charge. Donc, C'est vraiment très très appréciable d'avoir de l'expertise interne. Et puis, euh, ça nous a montré aussi que c'était nécessaire qu'on soit mieux coordonné avec les exploitants, puisqu'on a eu des petits aléas sur les mises en production, euh, sur des versions de pogis qui, voilà, qui pouvaient pas, qui ne pouvaient pas être mises euh, mis en œuvre. Voilà. Et puis, je vais laisser la parole à Vincent. Merci Eric. Euh, L'arrivée dédiée si, euh, entre autres, euh, et l'accès euh, au tulosm. Euh, on avait un lien direct, hein, enfin, Eric, tu me contredis, si c'est pas le cas. On avait un lien direct, en fait, pour accéder aux tuiles, euh, aux tuiles OSM. Et un jour, euh, forcément, pourquoi on a dû faire un cache bah, Tout simplement pour ça. Parce que comme on, est, on a eu une montée en charge avec de plus en plus de consommateurs hein, du socle SIG, s'est passé, c'est bah, OSM, ils ont une protection en fait, de la consommation de leurs tuiles, et on s'est retrouvé en surconsommation, et nos IP euh, qui permettaient en fait, d'accéder aux tuiles et de les rapatrier dans notre SIG, bah, s'est retrouvé, euh... Alors, je ne sais pas si c'était blacklisté, ou si c'était bien blacklisté. Bon, on était blacklisté. Bon, après, ça s'est arrangé, enfin voilà. Donc on s'est dit, euh, il faut qu'on trouve une solution, parce qu'on euh, ne peut pas continuer à taper sur, euh, sur les tuiles OSM comme ça. On savait qu'il allait encore avoir une montée en charge. et euh, L'équipe de Eric s'est réunie. On a essayé de trouver une solution. Alors euh, pourquoi pas, pourquoi pas faire une usine OSM Alors ça parle sûrement plus aux gens qui font du SIG que aux gens qui font du PG comme moi. Bon, si j'ai bien suivi, l'usine OSM en fait c'est plutôt euh, stocker des objets en fait OSM qui permettent ensuite de faire les tuiles et, euh, de, de, enfin, ou de faire de caler les choses sur les tuiles en fait. Sauf que faire une usine OSM c'était beaucoup de temps et on en avait pas. C'était des ressources qu'on n'avait pas à l'époque non plus. Euh, donc il a fallu trouver une autre solution. Et on s'est dit, euh, pourquoi pas faire les choses simples, puisqu'on a besoin d'accéder aux tuiles, euh, et bien dans ce cas-là, on va cacher les tuiles. Et on a regardé ce qu'on savait faire en interne sur ce sujet. Donc on s'est dit, bah, on va prendre une VM tout, tout simplement, on va mettre un petit peu de mémoire. Bon, elle a commencé à 4Go, elle en a 16. On avait euh, une ressource chez nous euh, qui faisait du Go, euh, qui, vite, qui a vite compris le besoin et qui a développé assez rapidement euh, un petit truc qui fait 226 lignes que vous pouvez retrouver sur GitHub puisque bon, voilà, c'est le POC et vous pouvez le télécharger, l'utiliser si vous avez envie. Enfin, c'est une ancienne version, je pense qu'elle a un petit peu évolué mais en tout cas normalement elle est fonctionnée. Euh, on est parti sur des choses qu'on savait faire et euh, qu'on maîtrisait. On est parti sur, au départ, sur une 9.4, euh, bah, dès que la 9.4 est sortie, en fait, on est parti direct dessus. Après, on a vécu euh, les versions, euh, enfin, les, les, les patchs euh, enchaînés, on va dire, euh, avant l'été, où on est passé euh, très rapidement de la 9.4.2, puis 9.4.3 et 9.4.4. On les a toutes passées assez rapidement. On utilise des choses qui sont euh, déjà dedans en fait. Hein. Le PG buffer cache qui nous permet en fait d'aller charger euh, déjà une partie des tuiles tout de suite dans le buffer et euh, de rendre un service plus rapidement a besoin de s'arrêter. Le, le PG pardon, le PG buffer cache pour analyser justement qu'est-ce qu'on a dans notre cache au niveau des tuiles. Euh, puis après il y a les autres extensions qui permettent de faire des stats, quoi, le PG stat statement ou le PG stat tuple. Enfin, On n'a rien cherché de compliqué. Et on a été aussi chercher les choses qu'on savait faire, notamment euh, du PG Clou, parce que là on est sur du Linux, du PG Badger, euh, et on fait, euh, j'ai ça m'a permis aussi de tester euh, PG Activity, je l'utilisais déjà depuis un moment, et puis euh, Zalendo avait mis euh, le PG View aussi qu'on regarde. C'est, euh, voilà, j'ai envie de dire, tester les deux et voyez ce qui, ce qui, ce qui vous, euh, ce qui vous est plus simple à utiliser ou ce que vous avez envie d'y retrouver. C'est quand même des choses qui sont assez proches. Voilà. Euh, ça, c'est des statistiques que j'ai dû faire euh, la semaine dernière, je crois, quand on a finalisé la présentation. Euh, alors, ce qu'on appelle, qu appelle un usage conséquent, c'est nous, effectivement, ça peut paraître euh, faible, peut-être pour certaines, euh, certains de vos usages chez vous, mais nous, on a euh, environ 14 445 tuiles qui sortent par heure. On fait des mises à jour, on fait 600 et des insertions, des nouvelles tuiles sur des zones qui ne nous ont pas encore été demandées, puisqu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est dire qu'on euh, n'a on pas les tuiles dont, les, dont on n'a pas besoin on cache que les tuiles qui sont utilisées. Euh, je pense qu'on va recouvrir euh, presque toute la France maintenant, enfin, sans problème. Euh, les, temps, les temps de restitution ne euh, sont pas trop mauvais, par contre, les temps d'écriture ne sont pas bons. Il bah, faut voir qu'on est sur une VM, et euh, je crois que notre socle virtualisé arrive en fin de vie, du coup, on va migrer, mais là, on sait qu'on a, a quelque chose à regarder. Bon, ça, c'est l'évolution euh, de la taille de, de, de l'instance euh, euh, des tuiles. Bon, c'est pareil, 31 gigas, ça va paraître anodin aussi pour certains d'entre vous, je pense, mais bon, ça fait partie déjà des bases moyennes plus, on va le dire. Hein, quand... Et On voit que l'évolution, en fait, euh, ça nous a permis aussi de voir l'usage de la consommation d'études. Euh, ça, c'est vraiment les utilisateurs, quand ils, quand ils appellent une zone de la carte, à ce moment-là, les tuiles partent en cache, donc on voit bien que, euh, que, que c'est utilisé, puisque de toute façon, on cache de plus en plus de tuiles. Ouais. Alors le futur, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc euh, ça ça reste quand même dans les cartons. C'est euh, Le cache proxy, ça nous a rendu service euh, parce qu'il fallait rapidement trouver une solution et ça vit, il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que il y aurait plus de flexibilité, je pense, à avoir une usine OSM. Hein. Eric, t'es d'accord avec moi. Mais bon, pour le moment ça fonctionne. Euh, comme on a quand même pas mal de problèmes avec les IO sur la VM, euh, je pense soit on va changer de d'environnement virtualisé, soit on va passer sur une machine physique, enfin voilà. Là il y a des choses à faire parce qu'au niveau IO, franchement, on est vraiment à la limite maintenant et on va avoir des problèmes. Euh, sur le système de token, en fait, euh, comme c'est un système agnostique, le, le cache proxy OSM, on, on aimerait aussi savoir euh, qui consomme euh, qui consomme nos tuiles, puisque ça peut être diverses applications, pour le moment c'est on sait pas, on a des consommes et on aimerait avoir un peu de statistiques pour savoir qui est le plus gros consommateur. Sinon, alors Eric, on avait peut-être parlé, non, je sais plus, tu n'en as peut-être pas parlé au début. On est visible en partie sur Twitter. Il y a une communauté CIMI, alors, la communauté SIMI, c'est la communauté informatique du ministère de l'intérieur. On organise pas mal de choses, il y en a certains d'entre vous, peut-être, qui sont déjà venus à des confs. Je pense à Thomas, ou je pense à Dimitri, qui peut-être derrière, qui sont déjà venus chez nous faire des confs, parce qu'on a la possibilité, on a des amphis, des choses comme ça. Et on aime bien inviter, dans le monde libre, des gens qui viennent nous parler un peu de leurs projets, etc voilà, si vous avez des questions à Eric ou moi d'ailleurs parce que ça peut être aussi bien sur le projet ou sur, la, sur le socle technique bon, pour le pour la partie plus cache OSM, ou plus le, le socle SIG en lui-même euh... Alors, euh, sur sur le, la partie euh, IDIC, euh, je crois pas qu'on fasse... C'est sur le cluster Solaris. En fait, on a un système de clustering, mais on ne fait pas de réplication. En fait, on ne fait pas de la réplication au niveau de PostgreSQL. La réplication, elle est faite au niveau euh, données, et on a deux sites, en fait... Et on a deux sites actifs alors euh, on a un site actif les données elles sont copiées en permanence vers l'autre site et on est capable de re remonter en fait l'architecture de l'autre côté et euh, de retrouver les données pour ce projet là on fait pas de réplication euh, dans Postgre j'ai d'autres projets euh, dans mon panier où on fait euh, du streaming réplication euh, classique en fait. ça il y en a ouais. on les utilise oui non l'idée oui enfin je comprends pas la notion de l'odeur c'est par euh, est-ce qu'on charge tout le monde et euh, est-ce que euh, oui ouais. okay. ouais, on a des contacts. Euh, je crois que c'est Johan Boniface qui. Enfin, ouais. En tout cas, ouais, on a. Il bah, euh, y a le classique. Euh, ça y est, je vais y arriver. OSM 2 Enfin, c'est quoi C'est OSM 2 PG avec le voilà. Mais qui est euh, voilà qui. Est, ouais. Alors après on a Là, on pas, on a, très franchement, on n'est euh, voilà, pas, pas encore parti euh, là-dessus. Hein. C'est euh, du futur. Euh, voilà. Après, euh, le peu qu'on a vu, on a vu que ça nécessitait quand même un bon investissement pour monter, pour monter quelque chose de fiable. Les piles techniques, c'est un vrai problème aussi, parce que c'est des choses assez récentes en général. Euh, et nous, on ne, met, on ne peut pas mettre, utiliser toutes les piles techniques qu'on veut. Euh, donc on a aussi potentiellement des restrictions par rapport à ça. Donc par exemple... Euh, sur Python ou des choses comme ça. Enfin voilà, on peut être, en... enfin, on peut être embêté euh, sur ce genre de choses. Alors oui, on travaille. Euh... Bah, C'est un petit peu aussi pour ça qu'on travaille avec Vincent. Hein. Euh, c'est si si il y a une notamment notre sous-direction il y a pas mal de compétences euh, là-dessus après bah, on n'est pas non plus euh, on est pas très nombreux chacun a ses sujets et, euh, voilà alors, oui voilà c'est plus euh, voilà c'est plus dans l'échange après euh, sur les projets on est quand même assez autonome euh, voilà, on, bah, mais bon on a on a quand même euh, enfin, je sais quoi. Le, le, le, on collabore pas mal avec les autres, euh, avec nos, nos collègues de euh, la sous-direction. Donc, euh, nous, on trouve pas, pas, né pas nécessairement, euh, enfin, pas nécessairement, je pense que c'est non. Enfin, je trouve pas spécialement qu'il y a de la redondance. Euh, je pense que le point aujourd'hui, le point, il est enfin, c'est paradoxal, mais c'est côté client, il y a vraiment des choses à améliorer côté client. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec. Le souci qu'on a eu, en fait, on a un viewer qui se remet à jour par, euh, par, euh, voilà, régulièrement, automatiquement. Bon, Il nous a mis à genoux euh, une partie de l'infrastructure. Voilà, Donc, c'est, je serais tenté de dire que c'est euh, pas mal du côté client. Et on n'a pas de problème de performance, que ce soit au niveau euh, PHP, Apache euh, ou, euh, ou PostgreSQL. Hein. Il n'y a pas de souci particulier. Par contre, le, le client a déjà mis à genoux l'application par rapport à plus à un défaut de conception, en fait. Oui, alors dans le cas de, ouais, dans le cas d'OSM, c'est ça, mais de les tuiles, ouais, c'est ça, c'est une image en fait, euh, et c'est une série d'images qui sont assemblées, qui forment le fond de, le fond de plan en fait. Alors, on est, ce que voilà, ouais, on est, on est, on, est on, suit, on suit, ce qui se fait un petit peu là. Après, il faut que la, les technos, qu il faut que la, la techno derrière soit mature. Voilà, donc on regarde ça. Il euh, y a des initiatives dans le monde libre et puis euh, chez nous, chez l'éditeur aussi euh, qui qui nous fournit la plateforme, mais euh, voilà on, on, on regarde ça. Après on n'est pas sur des, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment, on n'ira pas tout de suite, tout de suite je pense. Ouais, là-dessus sur la suite Vecto, ouais. Mais par contre c'est hyper intéressant. Euh, notamment là on a des projets de mobilité, on voit bien que ça pourrait ça pourrait être très intéressant pour nous d'avoir ce genre de ce genre de techno, ouais. Ah, pardon, c'est OpenStreetMap. Voilà, oui. On a. un a... peu précis. La